Bonjour tous, euh, je me présente, je m'appelle Thibault Harib, j'ai une double casquette, je suis à la fois à l'UTC et euh, au sein de la société Kelis. Euh, je fais une thèse cifre financée par Kelis euh, à l'UTC. Je vais vous parler aujourd'hui de mes travaux de recherche, euh, dont l'intitulé est « Réditorialisation documentaire en contexte collaboratif ». Je vais commencer par une introduction qui va vite dédramatiser sur le, les termes utilisés. Je vais essayer de vous expliquer le principe de la rééditorialisation en deux trois images. Première image, c'est pour illustrer le document classique tel qu'on connaît lorsqu'on n'utilise pas scénario, on va dire. Donc un document classique, un document numérique, ce, cela va être un ensemble de données qui vont être encodées et on va utiliser un système technique pour pouvoir le décoder. Donc par exemple avec PDF, je vais avoir de l'information qui va être codée selon un, un, un certain algorithme de codage et un reader PDF me permet de les décoder. Chaque document est indépendant euh, de, des autres documents qui peuvent éventuellement parler de la même chose. Avec un document PDF, j'ai l'ensemble de l'information pour venir euh, ouvrir et lire un document complet. Au sein de Scénarii, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Vu que vous utilisez Scénarii, ça va aller assez vite. Ici, j'ai un schéma qui représente euh, trois documents Scénarii. On vient parler de Kappa, donc ici, on a des, des documents qui sont, euh, on a trois documents qui sont euh, issus de Kappa. Chaque nœud de ce graphe, chaque rond, représente un item dans Scénarii et chaque flèche représente un lien d'un item A vers un item B. Donc ici, par exemple, j'ai euh, un premier document qui, qui est sur ce, ce nœud ici, avec des flèches euh, qui partent d'un item, qui vont vers d'autres items. Donc j'ai un item racine qui pointe d'autres items, et euh, cet item racine, une fois publié, me permet de faire un document. Ce que je constate ici, c'est que par exemple, entre le document qui part de cet item-là, et le document qui part de cet item-là, on a un item qui est partagé. Donc, lorsqu'on va faire euh, le, le deuxième document, en réutilisant certaines parties du premier, on va faire ce qu'on appelle de la rééditorialisation. C'est tout ce qu'on cherche à dire avec, euh, avec ce mot. Donc, de la rééditorialisation dans un contexte simple, ici, encore une fois, j'ai pris euh, le, ce schéma est issu d'un atelier qui est, euh, qui est utilisé au sein de, de, de, de l'UTC. Et le schéma que vous avez sous les yeux, c'est le, les documents, euh, non pas juste ceux qui viennent passer, mais d'autres qui sont utilisés dans le cadre d'un contexte projet. Ici, euh, j'ai toujours exactement le même principe, c'est-à-dire j'ai des items scénarii qui sont liés les uns aux autres, toujours dans le même atelier qui est utilisé au sein de l'UTC. Euh, dans cet atelier, nous sommes une dizaine d'utilisateurs. Une dizaine d'utilisateurs, et on n'a pas de contexte, où, de contexte euh, fonctionnel où on a besoin vraiment de partager des contenus. On a chacun un dossier personnel, puis ensuite on a des dossiers projets. Donc le, le besoin de réutilisation est au départ assez faible. Ici, les couleurs qui sont sur ce schéma-là euh, représentent euh, sont, sont, sont taguées en fonction de euh, l'arborescence de dossiers Donc les couleurs, cela va être dédié à un projet ou à un utilisateur. Ici, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a des liens, on a de très nombreux liens à une partie assez localisée de mon graphe qui représente euh, l'atelier euh, utilisé au sein, un des ateliers utilisés au sein du TC. Je vais avoir de très très nombreux liens entre Différentes couleurs, donc entre différents utilisateurs. Ici, ça veut dire que soit ce sont des utilisateurs qui se sont mis d'accord pour partager des contenus, soit, euh, tout simplement, il y a un utilisateur qui est passé par derrière et qui s'est dit ça c'est du contenu qui est intéressant, je vais le réutiliser pour ma présentation. Ici, je vais le, le réutiliser pour faire cela, etc. etc. À l'échelle d'un atelier complet, qu'est-ce que ça peut donner À l'échelle d'un atelier complet, ça peut donner des schémas qui y ressemblent à ça. Ici, j'ai à peu près 5000 nœuds, j'ai à peu près 5000 arcs, euh, chaque couleur, il y a des nuances, hein, il y a plus de couleurs que ce qu'on voit avec le, la luminosité du vidéoprojecteur, chaque couleur représente soit un utilisateur, soit un contexte au projet. Ici ce qu'on voit c'est qu'il y a euh, de nombreux arcs et surtout qu'à euh, de, à de nombreuses reprises je vais avoir des contenus utilisés dans un contexte qui vont être euh, réutilisés dans un contexte qui n'a strictement rien à voir. Ce que je cherche à vous montrer ici c'est qu'un atelier scénarii dans lequel sans qu'il y ait un besoin fonctionnel de collaboration très fort, un atelier Scénarii va euh, favoriser la réutilisation des contenus et va devenir de plus en plus complexe avec le nombre d'utilisateurs. Ici, on a 10 utilisateurs. Maintenant, on imagine un atelier Scénarii euh, déployé dans un contexte de euh, 50 ou de 100 ou de 150 utilisateurs qui euh, collaborent à partir du même contenu. On va avoir quelque chose qui va devenir strictement inintelligible. Si euh, je ne suis pas capable de comprendre la forme graphique de ce graphe, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de mal à positionner les nœuds que je vais devoir écrire et les lier avec les, les, les nœuds de, de mes autres co-auteurs. Donc, ce que je cherche à faire au sein de mes travaux, ça va être de permettre la rééditorialisation collaborative, c'est-à-dire permettre des chaînes éditoriales Scénari avec beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, les chaînes éditoriales qui ont le maximum d'utilisateurs, on va être à 10 ou à 15. Si demain, on, a, on veut déployer Scénari, dans une université, euh, et, et faire collaborer dessus l'ensemble du personnel enseignant, on va commencer à avoir beaucoup beaucoup de monde. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nombre d'utilisateurs qui augmente sur un atelier Scénarii Premièrement, j'ai une augmentation de la dynamicité des contenus. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que chaque item Scénarii va évoluer plus rapidement que s'il y a un utilisateur, ou deux ou trois. Si j'ai 50 utilisateurs, les items vont évoluer plus rapidement. Deuxièmement, les liens entre les items vont évoluer également. Ce qui fait que la forme de mon graphe, telle que j'ai pu vous la montrer juste, juste avant, la forme de mon graphe va évoluer très rapidement. Je vais perdre le contrôle de cette forme, je l'aurais compris une première fois, je vais perdre le, la signification que peut avoir ce, ce graphe. Deuxièmement, la complexité du graphe augmente. Évidemment, si j'ai 150 utilisateurs qui travaillent dans un même atelier scénarii, eh bien, je vais avoir 150 fois plus d'items, et donc du coup, m'approprier l'ensemble de l'atelier essayer de comprendre comment travaillent ces 150 personnes et intégrer mon travail au sein de ce, de ce gigantesque atelier euh, va devenir très, très difficile. La problématique au, à laquelle j'essaye de répondre, c'est comment redonner de l'intelligibilité aux graphes documentaires issus de la rééditorialisation collaborative. Donc, euh, l'objectif est bien là, c'est... Euh, prenons un cadre où je vais avoir euh, 400 personnes qui vont travailler dans le même atelier. Je veux leur permettre de travailler avec scénarii dans le même atelier. Euh, pas dans le même atelier, mais sur le même contenu, pardon. Euh, mes propositions, ici, euh, je vais euh, prendre un axe très technologique. Il y a des éléments qu'on a déjà vus, qui ont déjà été implémentés. D'autres qu'on n'a pas encore vus. Euh, si vous assistez à la, à la présentation de Stéphane et Sylvain, la dernière, vers scénarii 5... Vous verrez qu'on a quelques-unes qui sont, qui sont à l'ordre du jour. Donc mes présentations vont se segmenter à l'échelle du modèle documentaire, à l'échelle de ce qu'on va appeler un même référentiel, et à l'échelle de plusieurs référentiels différents. Je vais vous expliquer ce que, à quoi ça correspond juste derrière. À l'échelle du modèle, l'objectif ça va être de tracer la dynamicité de mes différents nœuds. Je vais avoir donc un certain nombre d'utilisateurs. Qui vont travailler sur, euh, sur mon graphe. Je veux avoir une mémoire de euh, l'évolution des nœuds, l'évolution des différents items et l'évolution des liens entre les différents items. Il faut savoir que ce dont je vais vous parler là, c'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter dans Scénarii 4. À quoi ça correspond Eh bien, on a pris ce qui était euh, un, un item documentaire classique dans Scénarii 3.7 et on y a ajouté une dimension que l'on a nommée acte cette dimension d'acte nous permet d'enregistrer de l'information de gestion, de l'information collaborative. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve Donc ici, le petit schéma que je vous ai mis, on retrouve ces deux dimensions qui, qui forment un seul et même nœud de, de ce que je vous ai montré euh, sur les, les premiers graphes en introduction. Sur la partie item, on va retrouver euh, du, du XML classique tel qu'on est habitué à le voir dans scénarii Et sur la partie acte, on va retrouver de l'information qui va être euh, enregistrée euh, comme... Euh, de façon assez formelle. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans On va retrouver un état, par exemple, qui dit état dit euh, cycle de vie également, puisqu'on peut passer d'un état à un autre. On va retrouver euh, des numéros de version, on va retrouver des utilisateurs avec un rôle. On va retrouver tout un ensemble d'informations dont le seul objectif est de comprendre où en est le document dans son cycle de vie, euh, comment il a évolué, et, et d'essayer de le situer euh, en fonction de... Euh, le situer dans mon graphe et euh, en fonction de son évolution. Et ce qu'il faut voir également c'est que du coup, sur ces informations de type acte, ces informations très formelles, on va être capable soit d'ajouter des fonctionnalités euh, pour nous permettre de, à la main de changer ces informations. Par exemple, quand je veux passer d'un état sur un item, d'un état euh, en cours, brouillon ou à un état validé, je vais avoir un petit bouton qui va me dire, qui va me permettre de passer de l'un à l'autre. Après, ce qu'on veut également, c'est euh, en fonction de, de mon besoin euh, métier euh, sur une chaîne éditoriale donnée, je veux avoir le loisir... De, euh, de changer automatiquement euh, le, les informations qui sont dans l'acte en fonction euh, de l'interaction que peuvent avoir les auteurs avec la chaîne éditoriale. Par exemple, j'étais dans un item validé, je vais faire une modification dans cet item pour une raison X ou Y, euh, je vais modifier automatiquement le statut le, pour passer euh, d'un état validé à un état brouillon. Ces informations de type acte, c'est celles qui.. elles vous ont été déjà en partie présentées par Vincent sur un axe très, très fonctionnel. Ces informations ne vont pas toujours être suffisantes parce qu'il euh, peut arriver à certains moments d'avoir plusieurs, euh, plusieurs procédures de modification sur un ensemble d'items en même temps. Je ne vais pas pouvoir garder ce lien, euh, une partie documentaire et euh, une partie formelle qui, qui de gestion. Euh, et ce, je ne vais pas pouvoir garder ce lien tout ça au sein d'un même item euh, systématiquement euh, pour pouvoir mettre plusieurs euh, actes euh, au sein d'un même euh, espace documentaire euh, on, on propose un complément qui est ce qu'on appelle un fragment de gestion c'est un item, scénarii, euh, dont l'objet n'est plus ici d'écrire du document mais l'objet premier ça va être de produire des informations de gestion Typiquement, d'un point de vue très fonctionnel, à quoi ça correspond Ça correspond à la tâche, par exemple. La tâche est un fragment de gestion. On pourra imaginer, en fonction des besoins, euh, concevoir d'autres types de fragments de gestion. Donc, ça veut dire que l'information principale, c'est l'information formelle, c'est euh, la partie acte. Et l'information secondaire, ici, c'est l'information documentaire. C'est la partie euh, XML. Donc, je vais être capable d'avoir une tâche qui va me, me piloter un petit peu ma chaîne éditoriale, avec... Euh, des états, avec euh, des utilisateurs associés, avec des, des, des dates d'échéance, etc., etc. Dans ma partie documentaire, je vais permettre à mes utilisateurs d'écrire euh, bah, « j'ai besoin de faire une tâche pour telle raison, euh, cet item contient telle information, il va falloir la modifier ». Euh, par exemple. Donc du coup, ça c'est la, la demande de départ. Mon utilisateur va récupérer ça, il va pouvoir réécrire des informations pour dire « Ok, d'accord, c'est bon, j'ai bien compris, telle modification a été faite. » Et au moment de la validation, euh, le, euh, le, la personne qui a commandé la modification euh, va passer le statut de la tâche en validé, par exemple. Quel est l'apport de, de cet élément-là Eh bien, je vais pouvoir euh, générer de la documentation, générer des documents à partir de ces fragments de gestion. Je vais pouvoir générer des documents qui vont être des traces des modifications qui ont été apportées sur mon, mon espace documentaire, sur mes items documentaires. Si je suis dans un contexte très précis où j'ai besoin de savoir exactement ce qui se passe sur mes, sur mes items documentaires, par exemple, euh, je produis une documentation qui est utilisée dans l'ensemble des restaurants euh, de, de restauration rapide, si j'étais chez Quick par exemple, je peux avoir un besoin très très précis de savoir euh, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, qui modifie quoi, je mets en place ce système de euh, gestion de la dynamicité de, de mon contenu avec des fragments de gestion et je peux publier l'ensemble de mes fragments de gestion en fiches de modification que j'archive quelque part et qui me permettent de savoir l'ensemble des tâches qui ont été effectuées sur ma base documentaire. Ici avec ces éléments-là, alors je, je suis désolé c'est très expéditif mais j'ai un gros quart d'heure pour vous présenter tout ça. Ici avec ces éléments-là, on a l'ensemble de ce qui va nous permettre d'essayer de faire une modélisation de la façon de travailler des équipes. Une partie acte, une partie fragment de gestion. La partie acte, on va l'associer à des items classiques tels qu'on les connaît. La partie fragment de gestion, cela va être des tâches. Demain, on pourra imaginer d'autres types de fragments de gestion qui permettent de gérer, euh, de, de gérer plusieurs, euh, plusieurs tâches sur des mêmes items. L'ensemble de ces éléments-là, lorsqu'on les modélise dans le processus de modélisation scénario, on, on va appeler ça, on propose un, un nom qui est un modèle collaboratif. Il faut voir le modèle collaboratif comme une espèce d'extension au modèle documentaire. D'un point de vue très technique, quand je l'écris je, je, je dans Scénario Builder, ça va être intrinsèquement lié, mais euh, d'un point de vue fonctionnel, lorsque je vais utiliser, je vais pouvoir partager des contenus entre deux ateliers scénarii qui utilisent le même euh, modèle documentaire, mais qui n'utilisent pas le même modèle collaboratif. L'objectif du modèle collaboratif, c'est bien, je pilote ma chaîne éditoriale, je m'adapte au maximum à, euh, aux, aux façons de travailler de l'équipe qui va être en train de travailler dans un atelier précis. Ici, avec ça, on a essayé de tracer euh, l'évolution de chaque nœud pour pouvoir redonner un petit peu d'intelligibilité à, euh, à un graphe documentaire qui est en évolution. Maintenant, je vous ai présenté tout à l'heure un graphe euh, issu de l'activité de 10 personnes. Euh, je veux euh, simplifier ce graphe pour que chaque utilisateur puisse avoir une vue sur le graphe plus simple, moins de nœuds moins d'arc, euh, pour lui permettre de, de, de mieux comprendre le contenu dans lequel il est en train de travailler. Le, la première solution euh, qui, qui est en place, qui est, est également utilisable au sein de Scénaricat, c'est euh, ce que nous on appelle, quand on essaye de, de, de faire des papiers, des calques. C'est ce que Vincent vous a présenté euh, hier, euh, sous l'appellation atelier dérivé, atelier brouillon, etc. Quel est l'objectif Mon objectif, ça va être de proposer des nouvelles fonctionnalités de rééditorialisation. Donc, je vais dériver un contenu. J'ai un graphe documentaire A, je vais modifier quatre nœuds et je veux republier le document qui est issu de ce graphe dans une autre, avec quelques petites variations. Donc, d'un point de vue fonctionnel, l'objectif, c'est vraiment ça. Ça va être de proposer des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités sans pour autant augmenter la complexité de mon graphe. Pour bien comprendre la notion, je vais me servir de ce schéma-là. Ici, j'ai un atelier de référence, euh, ce que j'ai appelé aussi le référentiel. Un atelier de référence avec un ensemble de nœuds. Le principe du calque, c'est que je vais placer un calque au-dessus de mon atelier de référence et je vais permettre à un utilisateur d'effectuer de, de, de, des fonctions de rééditorialisation sur ce calque. Donc, Par exemple, ici dans le calque 2, je vois l'ensemble de mes nœuds de départ et j'ai deux nœuds qui ont été modifiés, qui sont dérivés. Par exemple, dans mon calque 1, on considère ici que l'ensemble des nœuds ont été dérivés. Ce sera par exemple ici un calque de traduction, tandis que la version calque 2 sera un calque de dérivation. Par exemple, quand on fait une, la documentation d'une chaîne éditoriale particulière, on va reprendre la documentation de scénarii, puis on va la dériver pour avoir des fonctionnalités précises d'une chaîne éditoriale particulière. Ce que mes auteurs voient, ce sont trois ateliers distincts avec un graphe relativement simple. La réalité technique derrière, c'est un graphe complexe derrière, euh, avec des flèches dans tous les sens, des liens de rééditorialisation dans tous les sens. Cette réalité technique est masquée à l'auteur. L'objectif ici, c'est de partager un même référentiel, une même source de départ que chacun peut modifier un petit peu à sa guise, peut se réapproprier, mais de masquer la complexité qui est issue de, euh, de ce partage et de ces rééditorialisations au sein de la notion de calque. Ça c'est très bien, mais pour pouvoir mettre ça en œuvre, euh, je suis obligé de partager le même référentiel. On partage la même documentation. Il y a certains contextes d'usage où je vais vouloir euh, isoler une partie de mon graphe, où je vais vouloir partager une partie de mon graphe sans partager l'ensemble de mon référentiel, sans partager l'ensemble de mes nœuds. La fonctionnalité euh, principale qui va nous permettre de, de résoudre ce, cette problématique-là, c'est une fonctionnalité qu'on euh, qu va commencer à développer bientôt, c'est ce qu'on appelle une fonctionnalité de proxy. J'ai un atelier 1 avec un ensemble, avec un graphe particulier qui correspond à des items et, euh, et toujours des liens entre ces items. Je veux, euh, dans un atelier 2, réutiliser une partie de mon atelier 1 sans pour autant avoir toute la complexité qui est issue de l'ensemble de mes nœuds. Ici, euh, vous avez vu, ça c'est un atelier que j'ai fait à la main, je ne l'ai pas récupéré de euh, quelque chose qui existait quelque part. Donc ici, on a à peine une quinzaine de nœuds. Si on est dans une situation plus complexe, on aura des milliers de nœuds. Donc je veux permettre à un utilisateur scénariste de voir juste une petite partie d'un atelier, de pouvoir euh, travailler dessus ou euh, réutiliser ces nœuds, sans pour autant avoir toute la complexité. Je vais faire un lien de type proxy, je vais récupérer ce nœud-là, l'ensemble des nœuds qui dépendent de ce nœud de départ, et je vais pouvoir à partir de là travailler soit sur ces nœuds précis-là, soit juste les réutiliser. Un contexte fonctionnel euh, très oui, un contexte fonctionnel euh, à partir duquel je vais pouvoir utiliser ça, c'est tout simplement, euh, je, veux utiliser une, euh, je veux faire une documentation projet avec 2-3 nouveaux acteurs, euh, ils ne sont pas habitués à mon atelier scénarii, je vais produire un, un, un atelier avec un proxy sur quelques items qui sont la source de mon projet, et euh, à partir de là, euh, je vais permettre à ces utilisateurs de travailler sur un graphe très simple avec juste ces éléments-là. Ça c'est euh, le, le contexte de départ c est, c est, avec ça on va être capable de modéliser des chaînes éditoriales pour 50, pour 100%, 150 utilisateurs on va juste bouger le principe de, on va sortir du contexte où on va avoir un seul atelier pour faire travailler tout le monde en même temps et l'objectif ça va être de transformer ça je vais juste vous prendre un exemple que je vais dérouler assez rapidement euh, je, je vais prendre l'exemple ici d'une chaîne éditoriale qui permet de déployer du contenu pour l'ensemble d'une université donc à l'échelle d'une UE, on va avoir une équipe de, de profs qui va publier un document. À l'échelle d'un département, on va euh, vouloir reprendre l'ensemble de ces contenus et puis peut-être éditer des documents particuliers pour des, euh, pour des process particuliers, pour des euh, filières particulières. Par exemple, en informatique, on veut un document sur le réseau ou ce genre de choses. Euh, à l'échelle... De la cellule TIS, on veut faire des traductions de l'ensemble de ces documents et on veut également mettre en place de l'e-learning en rescénarisant les documents de départ. Donc là, vous voyez le contexte, si vous venez du monde universitaire, c'est des centaines d'utilisateurs qui collaborent tous dans Scénarii. Comment on est capable de mettre ça en place euh, tout en essayant de maintenir une certaine simplicité au sein de, de, de l'ensemble de ma chaîne éditoriale Premièrement, euh, à l'échelle du cours, j'ai un atelier, je forme un atelier à l'échelle du cours. Si des enseignants veulent travailler pour eux-mêmes, avoir une version de travail, je leur mets ce qu'on appelle l'atelier brouillon. Ici, j'ai appelé le calque de travail. J'ai mis une petite pastille qui correspond à un modèle documentaire qui est dédié à, euh, à la façon dont travaillent ces enseignants. Si c'est des enseignants qui sont plutôt de pair à pair, ils vont collaborer euh, juste en s'échangeant quelques messages et sans avoir une traçabilité forte de, euh, de l'activité. À l'échelle du département, je vais récupérer ici euh, l'ensemble de mes cours à travers des liens proxy. C'est-à-dire que chaque cours va dire, moi j'ai fini mon cours, tu peux l'utiliser. Et à l'échelle du département, je vais tisser un lien proxy, je vais récupérer ce cours-là, ce qui va me permettre à un endroit de rassembler l'ensemble de ces items. Et euh, je vais pouvoir rescénariser ces éléments-là pour essayer de sortir mes nouveaux, euh, mes nouveaux supports. À l'échelle de la cellule TIS, on imagine que l'atelier principal va récupérer l'ensemble des contenus des départements. Et on va se placer, les lignes rouges ici correspondent à des calques, on va se placer des calques qui vont nous permettre de dériver le contenu pour faire les cours à distance ou de permettre de faire les traductions. Donc ici, dans ce que je montre, c'est quatre ateliers. Résultat Quel est le schéma, quel est le paradigme dans lequel euh, on va travailler pour pouvoir faire des chaînes éditoriales à grande échelle On va travailler dans un paradigme où il y aura beaucoup d'ateliers qui seront liés entre eux, avec des modèles collaboratifs dédiés à chaque équipe. Aujourd'hui, si on veut faire la même chose, on met un gros atelier avec énormément de gens qui travaillent dans le même, dans le, le, le même contenu et ça devient juste incompréhensible pour les utilisateurs. Voilà, je suis désolé, c'était très expéditif, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Et je laisse la main à Léonard pour sa présentation.